Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous présente l'EcoFlow Wave 2. Et cet EcoFlow Wave 2 n'est pas seulement un climatiseur, il fait aussi office de chauffage. Sa taille compacte et son poids le rendent ultra portable. Branchez-le sur une prise 220 volts, utilisez la batterie externe fournie, ou même des panneaux solaires, ou alors rechargez-le directement avec votre chargeur LipSiga. Vous allez pouvoir contrôler la climatisation depuis votre téléphone via le Bluetooth ou le Wi-Fi. Et si vous voulez en savoir encore plus sur cet appareil incroyable, vous pouvez consulter ma review complète sur GNG Review en français. En attendant, restez au frais, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, on se donne rendez-vous pour la prochaine mini-review prochaine.